Assez curieuse, vous écrivez une, une postface à votre oui. livre que vous intitulez Science et vérité. Oui. Vous l'avez fait parce que vous pensez qu'il y a un problème Oui, je l'ai fait. D'abord, euh, j'ai rajouté cette postface. Euh, j'ai écrit le livre avant la pandémie et euh, j'ai rajouté cette postface pendant la pandémie parce que euh, j'ai pensé qu'il y avait effectivement un problème. On vit à une époque, c'est assez paradoxal, on vit une époque où la science n'a jamais été aussi productive, elle n'a jamais été, n'a jamais été aussi utile pour nous donner des réponses aux problèmes qui se posent. Et elle n'a jamais été aussi utile pour nous permettre de développer des instruments qui ont vraiment modifié notre vie au cours du 20e siècle. Et pourtant, malgré tous ces succès, elle est attaquée, elle est, elle est mise en danger par, euh, euh, la propagation de contre-vérités, de fausses nouvelles, de fake news. Et j'ai voulu analyser ce, euh, rapidement ce phénomène dans le dernier chapitre pour euh, pour inquiéter, parce que euh, je pense que évidemment tout tout ça ça met en danger la société en général mais la science est particulièrement vulnérable parce que la, la science est basée sur la notion de doute mais du doute rationnel ce que j'essaye de montrer dans, au cours de tout le, de, dans, dans ce livre c'est qu'à toutes les époques chaque fois que l'observation d'un phénomène ou une expérience a montré que la théorie n'en rendait pas compte, on a dû modifier la théorie. Donc, Ou bien inventer l'existence d'un objet qui, oui. euh, s'il existe, rétablit voilà. d'accord. Comme, comme Neptune. Euh, oui. donc, donc on a constamment adapté la, la vérité scientifique, n'est pas immuable. La vérité scientifique est évolutive et elle est basée sur un doute permanent, mais un doute rationnel. Un doute rationnel qui, qui a été formulé en dans, dans science depuis Descartes. Et euh, par contre, ce qui nie la vérité scientifique, ceux qui disent que les vaccins sont dangereux, ou qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, ou qui disent que... que euh, euh, bref, on pourrait multiplier les exemples. Ces gens-là se base sur un doute complètement irrationnel, un doute qui pervertit le doute scientifique. Est-ce que ça ne vient pas du fait, Serge Arroche, que pendant la pandémie, on a eu l'impression qu'on confondait la science et la recherche oui. La science, c'est quand même un corpus de connaissances. Oui. La Terre est ronde, oui. l'univers est en expansion, ah. etc., qu'on n'a pas de raison de mettre en doute, sauf si un signal nous indique qu'il y a un problème dans ce qu'on sait. Oui. Et, et donc, c'est plutôt le domaine des résultats validés. Oui, mais la, malheureusement, il y a des... Mais, déjà... mais, mais la recherche, elle, oui. c'est des questions auxquelles on ne sait pas répondre a priori. Oui. Et le fait qu'on les confonde fait que, vu de l'extérieur, il y a une grande confusion puisque à la fois la science est censée euh, découvrir la vérité et en même temps on explique que la recherche est le doute permanent donc il y a une sorte d'amalgame entre les deux qui, qui fait que on a l'impression de pouvoir douter avec son bon sens ou son intuition de n'importe quel résultat scientifique. Oui, je pense que c'est... Oui, effectivement, vous disiez qu'il y a des vérités qui sont admises. Le fait que la Terre est ronde, de façon extrêmement surprenante, il y a un pourcentage non négligeable de gens qui en doutent encore. Et vous pouvez trouver des tas de, de, de, de sites sur l'Internet qui expriment... Oui, mais est-ce que c'est pas parce qu'on a une mauvaise connaissance de nos connaissances C'est-à-dire, on sait que la Terre oui. est ronde, mais on ne sait pas dire comment on a su qu'elle était ronde. Bon, Et... c'est... Je dis, profondément c'est lié au fait que les gens confondent théorie scientifique et opinion le fait que si tout se vaut si euh, on peut émettre une opinion basée sur une idéologie sur une croyance euh, au même titre qu'une vérité scientifique à ce moment là on peut dire n'importe quoi et il y a eu il y a, il y a de ça également dans, dans, dans ces attaques contre la science aujourd'hui est-ce que ça a joué dans votre décision d'écrire un livre euh, expliquant la démarche scientifique au oui. travers ah, de oui. l'exemple de la lumière qui est oui. un, un cas d'école presque puisque c'est oui avec la lumière que commence le questionnement scientifique au sens moderne oui, du terme. Oui, ça a été une des motivations, j'ai voulu montrer la, euh, la, la progression des idées, l'importance de, de cette démarche scientifique et de son caractère universel. En fait, ce qui fait ce qui fait que, que la vérité scientifique est attaquée aujourd'hui, c'est que les gens se réunissent en groupe en petites tribus de gens qui qui s'agrègent autour... Vous parlez de tribalisme de... anti-scientifique Oui, oui. c'est des gens qui s'agrègent autour de vérité entre guillemets, de contre vérité. Parce que ça leur permet de, de, de s'unir, d'être de, de, complices les uns des autres, alors que la vérité scientifique est universelle. Et donc ils la considèrent comme une ennemie parce qu'elle ne permet pas aux gens de se regrouper. Au contraire, elle donne un côté une universel, une ouverture universelle à, à, à la culture et à la civilisation. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors euh, si vous avez une idée pour que il faut il faut développer il faut développer l'éducation, il faut c'est toujours éduquer éduquer éduquer au niveau des écoles en France et dans le monde entier, éduquer en particulier éduquer les femmes euh, qui dans de nombreux pays n'ont pas accès à l'éducation et espérer que les choses vont changer. En fait, finalement si on analyse bien euh, Galilée a gagné euh, par rapport au pape euh, Urbain VIII euh, Einstein a gagné sur Hitler et Darwin a gagné contre Lysenko, on peut espérer que à la fin la vérité scientifique va triompher.